dans cette nouvelle vidéo sur les protections contre les risques financiers et économiques actuels. Le thème que je vais développer dans cette vidéo, la réflexion que je vais développer, les actions en bourse peuvent-elles être des valeurs au fuge Alors je sais que cela va en étonner certains, voire en euh, n'éteignez pas la vidéo, euh, vous allez voir euh, que l'idée que, que je pose comme principe de, de cette vidéo-là, euh, moyennant certaines conditions sur le choix des actions, est loin d'être idiote. Il faut d'ailleurs remarquer que quand on cherche des solutions pour se protéger d'une situation euh, telle que la situation actuelle au plan financier, euh, monétaire et économique, euh, il y a parfois des pistes assez inattendues ou en tout cas des pistes qui sont aux antipodes des idées a priori que l'on pouvait avoir, c'est-à-dire qu'il y a parfois des surprises. Je serai amené à vous en, à vous en présenter d'autres, au moins une autre dans les, dans les prochaines vidéos. Pour ne pas la manquer, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour ça, vous pouvez glisser votre souris sur l'icône de que je viens de vous montrer le, le vert et bleu ou tout simplement euh, pour ceux qui préfèrent les, les liens classiques sous la vidéo vous avez un lien euh, qui vous permet de vous abonner Chois choisir des, des, des actions comme protection contre une crise, finan contre une crise financière ce n'est pas si idiot que ça d'abord parce que je vous dis pas de bêtises euh, quand je fais des vidéos ou j'en dis le moins possible euh, mais surtout euh, il faut réfléchir à ce qu'est fondamentalement une action une action c'est une valeur tangible et vous le savez on n'arrête pas de, de répéter que pour se protéger de la crise financière il faut du tangible alors on vous a parlé de l'immobilier bien sûr je vous en ai parlé, il y a l'or bien sûr euh, et puis il y a une valeur tangible mais vraiment tangible à laquelle on ne pense pas ce sont les actions ce qui euh, induit une erreur en hein, ce qui si concerne les actions c'est que elles, sont, enfin, elles étaient autrefois sous forme de papier. Aujourd'hui, elles sont sous la forme d'une ligne de bourse ou un PEA, c'est un compte titre ou un PEA. Un ou, ou un PEA. Euh, mais c'est quand même du temps parce qu'une action, ça veut dire que vous êtes propriétaire d'une partie d'une entreprise. Et pour peu que cette entreprise ait été bien choisie euh, pour sa résilience, donc pour sa capacité à faire face à, à toutes sortes d'aléas qui surviennent dans, dans la vie et dans la vie économique euh, autrement dit que ce soit une très grosse entreprise euh, qui est, existe depuis longtemps euh, euh, et qui a donc à traverser ben d'abord toutes les crises boursières que l'on peut connaître euh, que l'on a pu connaître depuis au moins euh, à notre époque euh, au, depuis le début des années 2000 et, et, et la fin des années, des années 80 euh, qui ont Montrer une capacité à rebondir rapidement, eh bien, ces entreprises sont objectivement des actifs pour se protéger de la crise. Alors, vous voyez que je, je persiste dans mon idée, donc certains vont dire qu'ils s'enfoncent. Euh, eh bien, n'hésitez pas à le dire si c'est ce que vous pensez. Vous avez euh, la, la zone des commentaires pour dire ce que vous pensez. Alors, quand vous pensez, c'est pas « tu as tort, tu as raison, c'est bien, c'est mal », non. Ce que vous pensez, c'est euh, euh, ce l'analyse que vous produisez. Parce que c'est ça qui va permettre aux uns et aux autres de progresser, c'est la confrontation la confrontation des idées. De la même manière, ceux qui sont plutôt d'accord avec ce que je suis en train de dénoncer là, euh, si vous avez grosso modo des idées qui produisent les mêmes résultats que celles que je suis en train d'énoncer, moyennant d'autres approches, et eh bien évidemment, euh, surtout, faites en profiter euh, l'ensemble de ceux qui sont intéressés par le sujet en faisant vos commentaires sous la vidéo. Dans le vif du, le vif du sujet du, du thème d'aujourd'hui, posons la question essentielle qui est, c'est quoi une valeur refuge dans le contexte actuel Alors, une valeur refuge dans le contexte actuel, quand on réfléchit un petit peu, eh bien, la première idée qui vient euh, c'est une valeur qui ne sera pas impactée si les risques dont on veut se prémunir venaient à se réaliser, voire qui euh, verrait sa valeur augmenter. Bah, typiquement, c'est l'or. Donc pour ça, euh, vous pouvez vous reporter aux cinq vidéos que j'ai faites sur le sujet au cours, au cours de l'été. Euh, et puis, euh, on peut creuser un petit peu plus loin cette, cette tentative de dire ce que c'est qu'une valeur refuge, en disant, au fond, une valeur refuge, ça peut aussi être euh, une valeur qui ne sera pas anéantie si les risques dont on veut se prémunir viennent à se réaliser, et qui non seulement ne sera pas anéantie, mais a la capacité de rebondir rapidement, c'est-à-dire dont le cours, euh, la valeur ou le cours, si c'est quelque chose qui est, qui est mesuré sur des, sur, sur des marchés tels, tels la bourse, mais dont le cours va dans un délai de court terme ou de moyen terme, revenir au niveau où il était avant la crise. Alors, en général, la première idée qui vient, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier. Et puis, quand on pense immobilier, on s'aperçoit que ce n'est pas l'immobilier de manière générique, si d'ailleurs on ne veut pas dire grand chose, et pour ça, le... j'ai développé cette analyse dans ma vidéo précédente, il y a certaines formes d'immobilier qui ont cette qualité de valeur refuge. Alors, on peut faire le même raisonnement, et on va faire le même raisonnement avec les actions. Euh, il existe effectivement des actions, euh, autrement dit des sociétés, euh, qui euh, ont prouvé, de par le, le passé, et enfin, de par toute leur, toute leur histoire, qu'en cas de crise euh, exogène, donc typiquement crise financière ou crise économique, euh, elles se relevaient, très rapidement, c'est-à-dire qu'elles soit relevées sur des durées qui sont du court terme ou du moyen terme, on va dire, sur des, des durées entre six mois et deux ans, voire trois ans, dans les situations euh, les pires, alors que dans les mêmes situations, énormément de valeur de la cote, euh, elle plonge dans des abysses et mettent très très très longtemps pour remonter quand elle remonte, ce qui n'est pas toujours le cas. Où va-t-on les trouver bon, on, va les, on va les trouver sur le CAC 40, hein, c'est ce qu'on appelle les blue chips, c'est-à-dire les, les belles valeurs traditionnelles de la Côte française. Euh, immédiatement, on pense à LVMH, on pense à L'Oréal, on pense à l'air liquide, on pense à Total, euh, on pense à Kering, on pense à, euh, on pense à Safran, etc. Euh, une qui me paraît emblématique de cette, de cette approche, c'est l'air liquide. Alors, voilà, je, je vous montre quel est l'historique des cours de l'air liquide. Ça, ça vient du site l'air liquide. Euh, je me garde bien de mettre, d'approcher mes doigts du téléphone euh, parce que c'est la quatrième fois ou la cinquième fois que je recommence cette vidéo. Euh, parce qu'à chaque fois que j'arrive à ce stade et que je veux vous montrer des choses sur le graphe par maladresse, je touche... Une zone du téléphone qu'il ne faut pas toucher et qui en fait ferme tous les fichiers et qui met fin à la vidéo. Euh, donc je vous montre pas, j'ai marqué en rouge les zones qui correspondent aux périodes de crise. Donc vous voyez que la, la crise pendant laquelle, le, enfin pour laquelle il a fallu le plus de temps à l'action euh, pour remonter la pente, c'est la crise de. 2007-2009, où ben, l'action a mis à peu près deux ans pour revenir au niveau où elle était avant la crise. Autrement, pour les autres crises, ben, on, au tout début, on a la crise de 2000, bon, qui est un peu plus difficile à, à discerner parce qu'on est là sur des valeurs qui étaient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Donc les, les variations paraissent un petit peu écrasées. Cela dit, on voit bien qu'en 2000, il n'y a pas de de variations euh, catastrophiques du cours de l'action, la, de alors qu'en 2000, il y a eu quand même un crack boursier très important. Euh, ensuite, 2011-2012, c'est pareil, c'est à peine perceptible, euh, alors que ça a été quand même une, une, une crise boursière euh, très profonde. Et puis 2018, qui a été un début de crack donc fin 2018, là aussi, euh, ça a été très éphémère du point de vue de l'impact sur cette action. Et au n'est pas donc de, les, de, de vous les citer toutes, là il y a, il y a des recherches à faire, ça, ça fait l'objet d'un véritable travail qui n'est pas l'objectif de, de cette vidéo-là. Euh, donc cette action fait le job sur la capacité à rebondir. Maintenant, euh, rebondir rapidement, c'est bien, mais si en plus on a un parachute, on a un parachute à la baisse, euh, qui va faire que pendant la période de baisse, eh bien, les détenteurs de l'action. Euh, ont quand même euh, bénéficié d'un effet euh, euh, d'enrichissement à côté de la, de la baisse du cours qu'ils ont, euh, c'est pas mal. Alors, ce parachute à la baisse, ce sont les dividendes. Euh, autrement dit, euh, les actions qui vont faire le job sont non seulement des actions du type de l'air liquide euh, qui rebondissent rapidement, mais aussi des, des actions qui versent un dividende régulier, c'est-à-dire dont les sociétés émettrices ont une politique de rémunération régulière dans la durée de, leur, de leurs actionnaires, euh, sachant que le rôle du dividende, enfin l'impact du dividende dans la rentabilité totale d'une action, euh, dans la durée, est quelque chose d'énorme. Donc, il y a d'autant plus intérêt à avoir des actions qui, ont, qui versent des dividendes réguliers, c'est qu'en période de crise, euh, ben, le, le fait de percevoir un dividende alors même que le cours a baissé ben, ça, ça compense pour partie ce qu'on a perdu au niveau de cours euh, je vous donne un exemple très simple vous prenez, euh, euh, vous prenez le, une action qui vous donne du, du 3% par an de dividende de manière assez, assez régulière euh, ben, en, en deux ans euh, le, le dividende s'il est réinvesti donc s'il est capitalisé euh, ça représente quand même une augmentation une rémunération d'un peu plus de 6% bien sûr, hein, puisque quand on capitalise ça fait plus que s'additionner euh, d'un peu plus de 6% euh, si euh, l'action a perdu mettons euh, ben 20% même si c'est provisoire pendant, euh, au, moment de, au moment du crack euh, le fait d'avoir 6% qui viennent de l'autre côté du plateau euh, ça diminue significativement la perte donc voilà euh, le, le type d'action qu'il faut. Et je vais vous montrer d'ailleurs l'intérêt euh, qu'il y a à avoir euh, des actions avec dividendes euh, à partir du, de la comparaison du, du, du, CAC, du CAC 40, de l'historique du CAC 40. Donc voilà euh, l'historique du CAC 40. Alors comme pour le graphe précédent, pour vous c'est à droite que ça commence. C'est juste un phénomène... De, de photos. Euh, donc vous voyez que euh, vous avez trois courbes. La blanche, c'est le K40 au sens qu'on entend usuellement, donc qui aujourd'hui est à 5006 ou, ou 5007. Euh, la jaune, c'est ce qu'on appelle le K40 NR, c'est-à-dire Net Return. Return, ça veut dire qu'on a, euh, a ajouté les, euh, les dividendes réinvesti, c'est-à-dire la capitalisation des dividendes et en bleu c'est les gross returns, c'est-à-dire euh, c'est la même chose que euh, la jaune. La différence qu'il y a entre les deux c'est que euh, dans la jaune on a enle enlevé euh, la fiscalité des dividendes du moins en france euh, la fiscalité standard en france tandis que dans la bleue on l'a pas enlevé alors personnellement je trouve que la bonne la, la bonne comparaison c'est la bleue tout simplement parce que dans la blanche ou euh, qui est donc le, le court autrement dit c'est des, des plus values euh, les plus values au fil du temps la fiscalité n'est pas intégrée. Euh, donc si on veut comparer euh, l'effet euh, des dividendes réinvestis euh, avec euh, l'effet de base dans hein, lequel on n'a pas de dividendes réinvestis euh, il faut tout faire sans fiscalité euh, donc on voit bien qu'avant fiscalité euh, en dividendes non réinvestis on est à, je ne sais pas si vous vous le lisez, mais enfin, on est donc aujourd'hui à 5007 à peu près. Je crois que sur le graphe il y a marqué 5004 parce qu'il a quelques mois de retard. 5006, 5007 et en réinvesti, on est à plus de 14 000. Donc aujourd'hui, on, on doit être à 15 000. Autrement dit, la différence est absolument énorme. Conclusion semble s'imposer. En tout cas, cette conclusion, je l'adopte. Euh, il existe effectivement des, des actions qui sont des protections contre, contre la crise. Euh, il s'agit bien sûr, ces actions, de les choisir soigneusement, donc d'étudier l'historique euh, des cours, euh, d'étudier l'historique des dividendes, euh, et puis euh, d'être suffisamment informé, donc de s'informer de manière approfondie sur euh, comment fonctionnent les, ces sociétés-là et quel est leur, leur devenir. Euh, en général, on n'a pas des horizons qui dépassent... Euh, qui dépassent deux ans de manière fiable, euh, mais au moins connaître leur devenir sur ces horizons-là. Alors, la, la, la première conclusion qu'on peut tirer de, de, de cela, enfin de, en tout cas de, pas simplement de cette vidéo, mais de celle que je fais depuis plusieurs mois, c'est que oui, dans la période actuelle, il faut posséder de l'or, il faut même en posséder pas mal, voir les, la vidéo que j'ai faite sur. Euh, pour présenter une, un mode de calcul qui permet de déterminer la quantité d'or qu'il faut avoir en fonction des raisons pour lesquelles on veut, euh, on veut stocker de l'or. Euh, il faut également avoir, avoir de l'immobilier, en tout cas l'immobilier sous la forme que je préconise, euh, et puis euh, il faut aussi avoir des actions. Euh, je remarque au passage que or plus immobilier plus action, eh bien ça s'appelle la diversification, et que c'est un excellent principe. Après, chaque, à chacun de doser, euh, la, la part d'action, euh, la part d'immobilier et la part d'or euh, en fonction de, ben là, de, euh, de sa situation personnelle et puis, euh, pourquoi pas, des, anticipa des anticipations qu'il fait sur l'avenir. Alors, pour terminer cette, pour terminer cette vidéo euh, avec euh, euh, une recommandation concrète, euh, je, veux, je pose la question, et vous devez vous la poser aussi, j'imagine, euh, « Faut-il acheter des actions maintenant ?» Alors, je ne vais pas répondre par oui ou par non. Je vais simplement vous rappeler quels sont les éléments qui militent en faveur d'une réponse positive et quels sont ceux qui militent en faveur d'une réponse négative. Euh, alors, en faveur d'une réponse euh, positive, euh, ce sont les protections qu'il y a euh, contre un risque de baisse. Alors, il y en a une qui me paraît très forte, c'est le fait que les banques centrales, avec leur politique de quantitative easing, qui, je vous le rappelle, consiste à euh, racheter à, aux acteurs qui les détiennent des titres, et bien, la conséquence de ça, c'est que les banques centrales sont gorgées de titres, euh, même quand ces titres ne sont pas euh, essentiellement des actions, et qu'une baisse brutale des marchés entraînerait des pertes. Gigantesque pour les banques centrales. Dit, les banques centrales sont devenues euh, des, euh, bah, des investisseurs euh, Voilà, des, des investisseurs comme, euh, comme vous, moi, euh, comme euh, les banques, comme euh, euh, les institutions, euh, comme euh, les entreprises. Ce sont, des ce sont devenues des investisseurs. Donc, À partir de ce moment-là, elles dépendent du marché. Officiellement, on dit qu'elles sont data dépendantes, euh, donc elles dépendent des informations concernant l'économie pour décider de ce que va être leur propre politique de banque centrale. En réalité, elles sont de plus en plus dépendantes du marché. Euh, donc à partir de là, leur, leur action s'infléchit de plus en plus vers des mesures qui empêchent les marchés de sombrer. Alors ça fait un moment qu'elles le font, mais elles sont de plus en plus elles-mêmes mouillées dans, euh, dans, ce, dans cette affaire-là. Et elles ont tout intérêt à ce que les marchés se tiennent. Donc il faut, il faut donc s'attendre, en cas de difficultés qui euh, euh, seraient les prémices d'un krach imminent, à ce que de nouveau les banques centrales euh, se lâchent et inondent encore plus, si tant est que ce soit possible, euh, les marchés financiers de monnaie. C'est peu relevé dans la, dans, actuellement, ce sont les conséquences des taux négatifs sur les marchés financiers. Puisque les taux négatifs, donc ça, ça ne porte bien sûr que sur, des, sur les emprunts, donc sur les obligations, eh bien, ça dissuade. Les, ça, ça, ça dissuade ceux qui veulent placer leur argent d'aller sur des obligations, puisqu'on perd, on perd de l'argent. Euh, et du coup, si vous voulez placer votre argent sur les marchés financiers, il ne vous reste plus que les actions. Parce que les actions, même en, en imaginant eh, des, euh, des dividendes vraiment faibles, et actuellement, ils sont pas faibles. Je crois que la moyenne, du, la moyenne des dividendes en 2018, ça a été 3%. Donc, c'est loin d'être ridicule. Eh bien, avoir du 3% euh, plutôt que du moins quelque chose, il n'y a pas photo, c'est bon. Euh, Certains pensent qu'on est à la veille d'une nouvelle augmentation très forte euh, des actions, euh, nouvelle période d'augmentation très forte des actions. Eh bien, si le cours des actions augmente, il n'y a pas de raison que les dividendes augmentent, euh, puisque ce qui fait les dividendes, ce n'est pas des phénomènes de marché, c'est ce la réalité du, du business des entreprises. Eh bien, si, les, si les, les cours des actions augmentent, le rendement va baisser, par contre, les dividendes, dans le absolu, ils resteront, ils resteront à peu près pareils. Et même avec des rendements qui baissent, Tant qu'on a des rendements positifs ou au moins supérieur à l'inflation, c'est beaucoup plus intéressant d'être rémunéré par des dividendes d'action que par des, euh, des coupons, donc des, des, des intérêts d'obligations de, euh, qui euh, font perdre de l'argent. Alors pour terminer par une note pessimiste, puisque là je, je viens de faire preuve non pas d'optimisme, euh, mais de mettre en avant des, des éléments euh, qui sont plutôt rassurants. Eh bien, il apparaît aux États-Unis depuis le mois de septembre euh, le symptôme d'une grave crise de liquidité des banques sur ce qu'on appelle le marché du repo. Euh, donc, ce n'est pas, pas, pas le lieu d'expliquer ce que c'est que le repo. Euh, pour faire court et simple, euh, cette, euh, ce qui se manifeste actuellement aux États-Unis signifie que les banques ne font plus confiance entre elles pour se prêter à très court terme, y compris d'un jour, jour sur l'autre, et que du coup, euh, la Banque centrale, donc la Fed, est obligée de remplacer, euh, de, de, de mettre sur, sur ce marché interbancaire, interbancaire des liquidités en masse pour permettre le fonctionnement et que le système ne soit pas frappé d'embolie et s'écroule. Euh, parce qu'il faut savoir qu'on peut quand même, euh, même quand on est financièrement sain, quand, en, quand on a une crise de trésorerie, on peut s'écrouler. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui auprès des banques américaines, ce qui implicitement veut dire qu'elles ne, si qu ne sont pas si saines que cela. Donc, donc la situation n'est pas certainement pas si saine que cela, parce qu'autrement les, les banques ne se soupçonneraient pas mutuellement euh, d'être en, en situation financière difficile. Euh, en général, on a tendance à voir chez les voisins euh, les défauts que l'on se connaît à soi-même. Euh, donc si la banque A pense que la banque B a peut-être des difficultés de trésorerie, c'est que la banque A probablement en a elle-même. La révélation que le système financier, fait une révélation supplémentaire, que le système financier, malgré les, les quantités colossales d'argent qui ont été injectées par, la, par les banques centrales depuis des années, le système financier est en train de se, de se gripper. Donc je serai, je serai, je serai amené à, à faire de nouveaux développements sur, ce, sur ces thèmes dans ma lettre patrimoniale dans les, dans les, dans les jours, les semaines qui viennent. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma lettre patrimoniale, eh c'est pareil. Vous avez un lien d'abonnement en dessous, en dessous de la vidéo. À partir de ce, ce moment-là, eh vous, vous recevrez automatiquement euh, les, les, les, les nouveaux articles que, que je produis. Comme toujours, avant de vous dire au revoir et de vous, de vous souhaiter une bonne continuation, euh, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a paru intéressante, de lever le pouce. Euh, pour moi, c'est ma, euh, euh, ma meilleure rémunération. Euh, ça aide à faire connaître la vidéo, ça aide à faire connaître la chaîne. Et si vous voulez vraiment marquer que vous êtes content de ce que vous venez de, de regarder, enfin content de... De, de la qualité de, de la vidéo, euh, eh bien n'hésitez pas à la transférer à vos, à vos amis, euh, vous, vous leur rendrez certainement service euh, et je vous amènerez aussi à réfléchir sur ces sujets-là. Voilà, voilà pour aujourd'hui, euh, le tour que j'ai fait est suffisant euh, pour vous permettre de toucher du doigt euh, le, le, cœur, le cœur de ce, de ce sujet. Euh, les 20 minutes sont dépassées et il faut donc, euh, il faut donc que j'arrête. Ce sont les prochaines vidéos qui permettront d'approfondir dans cette voie. En attendant, je vous souhaite de, de bonnes réflexions, portez-vous bien et à bientôt.